Vous êtes à la recherche d'un aspirateur laveur avec un bon rapport qualité-prix J'ai peut-être ce qu'il vous faut. J'ai testé pendant plusieurs semaines le Hobot Leggy D7. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente mon test complet de cet aspirateur qui va en séduire plus d'un. C'est parti Commençons par déballer ce Leggy D7. On arrive sur une boîte qui bah, représente concrètement ce qu'on va avoir dedans. C'est notre robot aspirateur intelligent. On a aussi toutes les caractéristiques techniques qui sont énumérées ici avec la Tangle suction, Full mat Positioning, etc., etc. On va le déballer, on va l'ouvrir et on va voir le design plus précisément après. Hop, on a le petit livret d'utilisateur. Avec ici la mise en service, quick start guide, rapide, efficace. Là, on va voir les petites serpillères. Il y en a deux, ce qui est plutôt pas mal. Et on va retrouver directement notre robot boot les 7 Sur la droite, on va voir notre petite base d'accueil pour recharger notre aspirateur robot. L'aspirateur qui est vraiment très sympa. Hein. Le design est très sympa et qui a déjà une petite serpillère. Ça veut dire qu'on en aura trois au total. Vraiment sympa, très beau. On va revenir sur son design juste après. Là, on va voir les petites brossettes. La petite brossette que l'on va pouvoir mettre directement sur l'aspirateur. Il y en a une à mettre ici. Et l'autre, c'est pour le rechange. Dans la boîte toujours, on va retrouver ici un petit contenant pour pouvoir le remplir facilement. Et bien entendu... L'adaptateur secteur pour brancher la base On voit aussi qu'on a quelques petites pièces aussi de rechange C'est toujours bien d'avoir ça à disposition On est face du coup à ce robot Ledgy. Et on va parler maintenant du design Parlons maintenant du design de ce Hobot, les d 7 et bien entendu, après, je vous ferai un petit retour d'expérience sur la vie avec ce petit robot aspirateur. Au niveau du design, on est quand même sur un très bel aspirateur robot, avec des belles finitions, une belle couleur un peu cuivrée tout autour. Il est blanc, il est beau, il a toujours cette thématique, cette force du design que Hobot nous propose pratiquement sur tous ces produits, c'est un aspirateur avec des bouts rectangulaires. Ici, ça nous permet d'aller chercher les angles, les angles de mur. Ça, pas tous les aspirateurs le permettent et c'est un des points forts de cette marque. Lorsqu'on va le soulever ici, on va retrouver plusieurs éléments. Le premier, ça va être le bac à poussière. Le bac à poussière qui nous permet du coup euh, de récolter et d'aller vider hein, simplement la poussière. On va pouvoir changer les filtres. On va pouvoir aussi ouvrir ce bac directement depuis là pour le nettoyer une fois qu'il aura absorbé assez de poussière. Pour, comme petit outil, on va retrouver cette petite brosse qui va nous permettre aussi de nettoyer plus facilement hein, ces bacs. Ici, on va retrouver le bac à eau qui lui est directement fixé. Il est fixé directement à l'aspirateur. Il nous suffira juste de remplir l'eau par ici. Grâce à notre petit contenant. On pourra remplir et le tour est joué. Car oui, on est bien entendu sur un aspirateur robot laveur. Ici, on a un petit bouton d'allumage on off qui va nous permettre Bonjour, de l'allumer. Ensuite, à l'avant, du coup, on va retrouver ce pare-choc rectangulaire, comme je le disais, qui va servir comme capteur d'obstacles lorsqu'il va rentrer dans des objets. Et on aura aussi un télémètre qui va permettre de mapper l'environnement. En dessous, on retrouve plusieurs éléments aussi la serpillère comme je vous le disais qui va être possible d'agrafer ou de dégrafer de changer avec les serpillères qu'on a directement les roues les roues qui nous rappellent des roues comme un tank, hein, vous voyez, on a un engrenage, on a une roue, on a une charnière qui va nous permettre, vous le verrez, et je vais vous l'expliquer. Cet aspirateur robot va permettre de passer des obstacles jusqu'à 20 mm. Vous le verrez, ça permet par exemple de passer facilement euh, des pieds de chaise, de passer d'une ch chambre à une autre, s'il y a un pied de porte, etc., etc. Là, on va retrouver du coup les brossettes d'aspiration qu'on pourra bien entendu aussi nettoyer, enlever. Afin de les garder propres. C'est ici qu'on va retrouver aussi la technologie de Tangless Suction. Vous verrez, euh, je vais vous l'expliquer juste après. Voilà grosso modo pour le design. Après on va avoir nos boutons ici pour contrôler à la main l'aspirateur. Avec le bouton pour le faire démarrer. Le bouton pour le verrouiller. Au cas où vous ne voulez pas le laisser la possibilité à un enfant par exemple de pouvoir le lancer. Euh, le bouton manuel etc. Vous allez voir, on va en parler dans l'utilisation. Le design c'est fait, parlons maintenant de ses caractéristiques techniques et après on va voir ce que ça donne dans l'utilisation avec l'application et surtout ce qu'il donne sur le terrain. On va voir plusieurs caractéristiques techniques, plusieurs technologies utilisées dans cet aspirateur robot au bot Leji D7 qui va vraiment permettre de se démarquer des concurrents. Tout d'abord, la grosse nouveauté de ce Leji D7, c'est ce qui a été appelé la buse Tangleless. Cette buse est activable via le mode anglais sur l'application, on le reverra ensemble, et en gros c'est une buse anti-emmêlement. L'objectif c'est de pouvoir aspirer des poils, des cheveux tout en empêchant la brosse de s'en s'emmêler. Moi ça c'est quelque chose qui arrive souvent avec mes aspirateurs robots, mes aspirateurs vu que j'ai des animaux de compagnie, c'est voilà, un, une pellicule, pas mal de cheveux ou de poils qui s'enroulent autour des brosses, il faut les enlever, souvent vu que c'est bien emmêlé, il faut couper au ciseau là, c'est une fonctionnalité qui permet d'éviter ça. En gros, si tu es juste avant la brosse principale, cette buse permet d'aspirer le plus de débris possible afin d'éviter l'emmêlement. Grosso modo, cet aspirateur va être 4 en 1. On va avoir cette brosse qui va ramener la poussière, qui va ensuite, hop, deuxième étape, être aspirée par la succion Tangless, la buse. Puis après, ça va être nettoyé et aspiré par la brosse pour finir nettoyé à l'eau grâce à la serpillière. C'est un aspirateur 4 en 1 et ces technologies, on les trouve pas partout. Pour donner plus de précision, sur certaines de ses fonctionnalités, vous allez pouvoir avoir une force de pression de nettoyage de la serpillière de 600 grammes qui va permettre de bien désincruster le sol. Et au-delà de ça, lorsque l'aspirateur va se retrouver sur un tapis, il aura la possibilité hop, de lever de 6 mm cette serpillière, ce qui permettra de ne pas mouiller ou de traîner des saletés sur le tapis. Je vous le disais aussi, son système de roues qui rentre et qui sort lui permet de passer des obstacles jusqu'à 20 mm. Bref au niveau des contenants, on aura sur le bac à eau 320 ml et sur le bac à poussière 500 ml. Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques de cet aspirateur. Maintenant, on va passer à la revue en vrai. C'est parti Ok les amis, maintenant on se retrouve pour la prise en main, la partie un peu de test de cet aspirateur robot. Ça va être simple déjà, pour contrôler cet aspirateur robot, on va passer par l'application. L'application qui s'appelle tout simplement l'application Legi. Lorsqu'on va lancer l'application, du coup on va pouvoir choisir mon robot là c'est mon Ledgy robot que j'ai nommé ainsi et là je vais avoir mon écran principal mon écran principal va me donner les différents modes je pouvoir avoir le premier mode le mode standard si je fais le tour dans le sens des aiguilles d'une montre j'aurai après le mode principal le mode aspiration forte le mode écho le mode nettoyage profondeur le mode personnalisé le mode sec le mode tâche et le mode Dangless. On en a parlé un petit peu de tous ces modes juste avant. Hein, donc je vous euh, rappelle que ces différents modes vont vous permettre d'avoir des nettoyages assez différents. Et en fonction de ce que vous recherchez. Si je démarre après sur un mode standard, ça va directement lancer en appuyant sur les flèches l'aspiration. Là on voit lorsque je valide que j'arrive sur ma carte. La carte de euh, mes pièces, la carte de ma maison. Là dessus je vais pouvoir du coup avoir encore différentes interactions. Soit je vais pouvoir appuyer sur le bouton en bas la petite maison pour qu'il retourne sur sa base de chargement le bouton, le carré pour mettre pause, le triangle pour mettre play, la petite écriture pour pouvoir changer de carte ou même choisir quelle zone de nettoyage on veut. Regardez il a différencié différentes pièces. Je vais pouvoir lui dire tu vas que sur la pièce numéro 1 ou que sur la pièce numéro 2 ou sur les deux. Je vais pouvoir aussi créer des barrières virtuelles si par exemple je sais pas vous avez un endroit avec un tapis que vous, vous ne voulez pas aspirer, même si l'aspirateur fera bien entendu euh, la part des choses lorsqu'il y aura le tapis, ça va remonter un petit peu la serpillère vous allez pouvoir du coup créer ces barrières virtuelles, directement, via l'application, et vous allez pouvoir aussi créer carrément des zones, ou des choses toujours, pour lui indiquer de ne pas aller à certains endroits, si vous voulez séparer aussi des zones en deux, vous allez pouvoir le faire en fusionnant des zones ou en divisant une zone Par exemple la zone 1 si je veux la diviser comme ça Je peux et ça créera deux zones séparées Ça c'est la paramétrage, la cartographie de cet aspirateur Qui vous permettra du coup bah, de mieux gérer votre maison Lorsque vous allez aller sur la petite télécommande aussi Vous allez pouvoir le contrôler manuellement Voilà pour euh, le faire avancer, le faire reculer, euh, le localiser etc etc C'est une petite télécommande Ensuite du coup il vous reste à lancer l'aspirateur Il est parti et lorsqu'il sera lancé vous allez pouvoir le suivre et le voir directement à l'action Avec bien entendu toujours en bas des petites informations Telles que les, la surface qui a été nettoyée Le temps de nettoyage Et le pourcentage de batterie Lorsqu'on va le positionner dans un nouvel endroit Il va aussi regarder directement sur le téléphone Essayer de redétecter S'il est sur une nouvelle carte Ou s'il est sur une ancienne carte Il va du coup rebalayer toute la surface Pour pouvoir cartographier ce qu'il va faire Ensuite vous allez pouvoir aller encore plus loin Dans l'application en allant dans les petits paramètres Les paramètres en haut à droite sur l'écran principal. Vous allez pouvoir ici voir l'état du réservoir d'eau, voir l'état du réservoir de poussière. Si vous cliquez dessus, on vous dit s'il est plein, s'il est vide, etc. Vous allez pouvoir aussi activer le mode éviter les obstacles, activer la sécurité pour enfants, pour pas que l'aspirateur soit actionnable directement en cliquant dessus. Et vous allez pouvoir aussi configurer la langue. Je sais pas si vous l'entendez là, à chaque fois que j'appuie, il parle. Vous allez pouvoir soit le mettre, baisser le volume, bref, vous allez pouvoir le mettre en français ou non. Et bien entendu, activer un mode ne pas déranger. Ensuite, vous vous allez pouvoir bien entendu faire les mises à jour etc etc lorsqu'on va revenir du coup sur l'écran principal à côté de ce petit euh, cette petite clé qui veut dire que c'est les paramètres on aura la petite horloge qui va nous permettre de créer carrément des programmations créer des routines vous allez pouvoir dire tu nettoies toute la zone à partir de 10 heures du matin en mode power suction et vous lancez vous allez pouvoir comme ça en fonction de la journée de la semaine créer différentes routines par exemple tous les deux jours tu nettoies avec la serpillère et tous les jours tu passes un petit coup d'aspirateur ça va se faire et ça se fera plutôt bien vous aurez aussi la possibilité de voir l'historique des nettoyages Lorsque vous cliquerez dessus, vous aurez du coup la surface nettoyée, le mode, le temps, etc. etc. Pour finir, vous allez pouvoir aussi lancer l'aspirateur directement via Siri. Vous allez pouvoir voir ici, lorsque vous allez aller dans votre menu principal et que vous allez cliquer sur Siri, que vous allez pouvoir par exemple démarrer le nettoyage directement en parlant à Siri. Il faudra juste hop, valider, dire que c'est possible, valider les différentes, euh, bah, les différentes euh, commandes vocales. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir dire, dis Siri, démarrer le nettoyage. Okay, fait. Et le robot démarre automatiquement. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà pour ce qui est de l'application Legi. Elle est assez simple, vraiment donnée à tout le monde pour l'utiliser. Maintenant, mon petit retour d'expérience sur cet aspirateur lorsqu'il nettoie. Sur le terrain, cet aspirateur sait vraiment faire la part des choses, à la fois dans la détection des objets, des obstacles à éviter et à la fois dans la cartographie. Une fois qu'il a bien cartographié les pièces et que vous avez vous-même prédéfini un petit peu ce que vous voulez qu'il fasse, vous pouvez le laisser tranquille. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est la forme de cet aspirateur qui permet d'aller vraiment chercher les coins de mur, les coins des sons Les différents modes seront vraiment adaptés aux différentes utilisations que vous voulez. Et moi, vraiment, le mode Tangless, avec la buse Tangless, qui permet vraiment de ne pas emmêler et d'aspirer les cheveux, les poils d'animaux. C'est vraiment un des modes que j'utilise le plus, notamment à cause de mes chats. Au-delà de ça, voilà, moi, je crée mes propres routines. Je le fais comme je vous l'ai évoqué en exemple, des aspirations tous les jours et des lavages de serpillère à peu près tous les 2 deux, deux, trois jours. Comme ça, je suis sûr de penser à changer la serpillère parce que je sais que tous les 2-3 jours, il faut que je change la petite serpillère, que je la nettoie. Et au moins, je suis sûr que l'aspirateur passera un petit coup bien nettoyé chez moi tous les jours. Voilà, grosso modo, pour l'utilisation sur le terrain de cet aspirateur. Passons maintenant à mes points positifs et mes points négatifs. Comme premier point positif, le Legit D7 est pour moi un aspirateur avec un super rapport qualité-prix. Disponible autour des 350 euros avec son design assez atypique qui va permettre vraiment d'aller chercher les angles des murs et ses différentes fonctionnalités, cet aspirateur robot pourra être vraiment votre compagnon au jour le jour. Le deuxième point positif pour moi, c'est son efficacité et sa prise en main. De pouvoir proposer tous ces modes d'aspiration différents et de lavage différents, on ne les retrouve pas chez les concurrents et ça va vraiment permettre de personnaliser votre semaine type en fonction de ce que vous voulez faire. Et en fonction des fonctionnalités de l'aspirateur Et ça c'est plutôt pas mal Troisième point positif ça va être quand même la possibilité de connecter un petit peu cet aspirateur On l'a vu via la création vocale La possibilité de créer et de donner des commandes vocales via Siri Pour lancer facilement cet aspirateur Qu'en est-il maintenant des points négatifs Je pense que mon premier point négatif, c'est difficile d'en trouver vraiment, c'est plutôt le bruit. Il n'y a pas de mode vraiment, à part si vous ne mettez pas d'aspiration, mais vraiment très très silencieux, comme on pourrait trouver chez certains autres produits. Mais après, normalement, lorsque vous passez l'aspirateur, ce n'est pas forcément pour dormir juste à côté, mais voilà. Le deuxième point un petit peu négatif, c'est que c'est quand même un aspirateur assez lourd assez lourd à déplacer, à transporter, même si ça se fait. Si vous voulez du coup le placer d'un étage à un autre, il pèse quand même son poids. Mais au moins, il a une bonne stabilité et une bonne puissance. Voilà les amis pour mon test de ce legit D7. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant, vive à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.